Cette petite maison, par exemple, est conçue pour se protéger du froid, se protéger du vent, et accueillir la chaleur et la stocker dans les murs en terre. La paille sert d'isolant et la terre permet de réguler la température et l'humidité, l'hygrométrie de la maison. Donc, sans moyens technologiques, très important sans produits dont on ne sait pas quoi faire une fois qu'on veut s'en débarrasser avec des choses très simples de récupération qu'on a là sur place on peut avoir un, une, une qualité de vie importante celui-là c'est celui qui vient de plus loin il a fait 60 mètres à peu près pour venir ici la terre eh ben, elle vient juste d'en dessous elle s'est pas déplacée bon, elle a fait quelques mètres la paille, elle a fait 4 km pour venir jusqu'ici. Telles que sont les choses à l'heure actuelle, on a peu de place pour la créativité, on a peu de place pour se réaliser dans notre vie au travers de ce qu'on fait. En construisant soi-même sa maison, là, on a toute la place pour ça. Là, il y, y, y a du sens. Ça devient très personnel. On ne rentre plus dans une maison qui nous appartient, on rentre chez soi. C'est chez soi. Ah il y a la... Ouais, le travail de la terre, de la paille, des matériaux naturels qui ne sont pas nocifs pour la santé ni pour les mains. Tout ça, c'est des, des techniques qui sont adaptées, et qui en plus, non seulement elles sont adaptées, mais elles ont des propriétés bien plus intéressantes que la plupart des matériaux du commerce. Euh, c'est sain, euh, c'est pas cher, voire gratuit, et, et c'est des techniques qui intéressent beaucoup de gens aujourd'hui, qui, qui se convertissent un petit peu à la construction écologique. Et... Dans la maison, il y a une cloison en briques de terre crue, qu'on a réalisé ici avec un moule et la terre du, du terrain. Quoi. Il y a une cloison en torchis à l'ancienne, donc avec du, du châtaignier tressé euh, très fin et, et plâtre et enduit avec du, de la terre et de la paille. Il y a une cloison en terre-paille. Thank mm -hmm. you.